Bye. Bonjour à tous, c'est GLG, ta petite clic préférée. Alors, pourquoi j'ai une mauvaise nouvelle? Cette semaine, il n'y aura pas de résumé high-tech sur GLG vidéo. Je vous rappelle, je fais une news tous les jours sur jT Geek, le blog, ma nouvelle chaîne YouTube, enfin, ma troisième ou quatrième chaîne YouTube. Je fais un petit résumé dix minutes tous les jours et normalement, le samedi, je fais une compilation et je mets tous ces épisodes à la queue le le, nanana. Bon, premier constat, c'est que ça me demande bah, quand même du travail en plus. Hein, faut que je les mette à la queue le le, que je upload, que je fasse une vignette, tout ça, tout ça. Et j'ai pas trop le temps à cause du Black Friday la semaine prochaine où il y a beaucoup de boulot. Bon, deuxième chose, je me suis rendu compte que quand je faisais les vidéos je teste le mercredi, on prenait des abonnés jusqu'au week-end. Et dès que je mettais cette vidéo-là, on reperdait des abonnés Il y en a plein qui n'aiment pas ce format. Mais par contre, il y en a plein qui s'abonnent pour le format je teste. Donc le bilan est simple, ça me demande un peu plus de boulot. Il y en a plein qui ne regardent pas, d'autres qui se désabonnent. Et que peut-être que sur GLG vidéo devrait rester simplement une chaîne YouTube sur laquelle je teste. Et ce que j'aimerais bien, c'est bah, vous tester les montres le, le dimanche et vous mettre en ligne le mercredi. Et éventuellement faire de la bouffe. Voilà, j'ai vu que ça marchait bien sur Internet. Et ici, je vous rappelle qu'en Thaïlande, il y a plein plein plein de bouffe un peu exotique donc vous me direz en commentaire est ce que vous voulez que je fasse du test de monde de prêt-à-porter de marques chinoises on est d'accord mais aussi des marques peut-être plus locales et certainement de la bouffe en faisant peut-être deux formats par semaine un, le mercredi et un, le samedi. Donc, si toi aussi, tu aimes bien le JT du Geek ou ce JT Geek Express et que tu aimes bien un peu les news, je t'invite à aller sur mon autre chaîne, ça s'appelle JT Geek Le Blog. Tu t'abonnes et là, si tu veux regarder la semaine, et ben, il y aura dimanche, lundi, il y a sept formats d'une minute. Tu peux les regarder en cliquant sur la vidéo et elles se mettront à la queue le le euh, l'une après l'autre. Comme ça, t'as un peu le résumé des news. Ça te permet d'aller sur cette chaîne, de t'abonner, d'avoir un peu plus de vues et de pas cannibaliser cette chaîne avec un format qui apparemment intéresse pas tant de monde que ça et qui permettrait de migrer sur l'autre chaîne. S'il vous plaît, va t'abonner. Voilà. Allez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du fait que je fasse que des tests de là. Donc, ça serait de la test de bouffe. J'ai vu qu'il y avait plein de trucs sur les McDo, les KFC, les Burger King, que nous, on a des hamburgers spécifiques ici, que vous n'avez peut-être pas. Commander de la, pou de la bouffe peut-être sur Grab et la tester, des choses comme ça, ou des produits peut-être un peu plus locaux ou en Poco Loco et éventuellement rester sur un format le dimanche où il y aura alors j'ai les montres euh, dimanche on se retrouvera à 16h sur Twitch j'ai les montres à finir j'ai deux vêtements qui sont enfin deux marques de vêtements avec plein de vêtements qui sont arrivés et d'autres et je pense qu'on verra peut-être que le dimanche on fera peut-être euh, deux un enregistrement de une voire deux émissions parce que j'ai beaucoup trop de retard beaucoup trop de produits j'ai tellement de choses à vous faire voir Bon, donc on est d'accord, c'est une mauvaise nouvelle puisque ça s'arrête le samedi ce format là, mais tu peux quand même retrouver ce format sur jTG le blog, tu auras la vignette qui va s'afficher dans les fiches, tout ça à la fin, dans la description, tu arriveras certainement à trouver le lien, mais on va essayer de faire d'autres formats sur GLG Vidéo, puisque les reviews fonctionnent bien sur les reviews et sur GLG Vidéo, on aura donc un autre format. Allez, tu me dis ce que t'en penses, la vidéo vient de finir d'être convertie, euh, voilà, donc c'est bon, je vais pouvoir le un peu dessus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, désolé pour le titre un peu putaclic, mais en même temps... Hé. On est un peu là pour ça. Hein. Comme ça, on verra bien si la vidéo fonctionne mieux ou moins bien que les autres. Et puis, j'espère que vous allez vous abonner sur jt club oh, bon, Même si tu ne regardes pas tous les jours, abonne-toi, clique sur la cloche, tout ça, tout ça. Voilà. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée à tous. Pour vous, c'est samedi. Demain, on est tranquille. Ah, demain, enregistrement sur Twitch à 16h pour les montres. Et après, euh, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, la semaine prochaine, il y a de la review quasiment tous les jours pour Black Friday allez merci à tous prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral restez ouverts abonnez-vous à notre chaîne ça vous plaît laissez moi un commentaire pour dire ce que vous pensez un peu de ces nouveaux formats voilà on fait vite mais on fait bien et surtout la semaine prochaine ça va être chaud et comme ça on attaquera décembre avec plein de nouveaux formats bonne journée à tous